Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse bien-aimée, ton Épouse bien-aimée.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 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, a la vie éternelle. Amen. Père éternel, nous t'offrons le cœur d'accueil de ton Fils bien-aimé, uni à ceux de Marie, Joseph et tous les saints, Michel et tous les anges, et avec eux nous t'offrons son corps, son sang, son âme et sa divinité, en réparation, réparation de, de nos, nos péchés et de ceux du monde entier.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 comme source inépuisable de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Père éternel, nous t'offrons le cœur d'accueil de ton Fils bien-aimé, uni à ceux de Marie, Joseph et tous les saints, tous les saints du cœur de Jésus, de Saint-Michel et de tous les anges, et avec eux nous t'offrons son corps, son sang, son âme et sa divinité, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Amen.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 par sa douloureuse passion, sois miséricordieux, miséricordieux pour nous, pour la, France, la France, les âmes les en souffrance du purgatoire et du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux Soit pour nous, la, la France, les âmes en souffrance du purgatoire et du monde, et monde du entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, la France, les âmes en souffrance du purgatoire et du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous la, la France, France, les âmes, âmes en souffrance France, du purgatoire et du monde entier. Pour les âmes sacerdotales et religieuses, Amen. Et aux intentions du bon pape Benoît XVI, Amen. Sans et aux sorties du Sacré-Cœur de Jésus, comme nous source nous inépuisable, inépuisable de miséricorde pour nous, nous, nous avons confiance en vous. Père éternel, nous t'offrons le cœur d'accueil de ton Fils bien-aimé.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 Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, la France, les âmes en souffrance du purgatoire et, et du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, la France, les âmes en souffrance du purgatoire et right. du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois, sois miséricordieux pour nous, la France, les âmes en souffrance du purgatoire et, <geloriations> et du monde entier. <ínEwen> par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, la, la France, <gloriations> les âmes en souffrance du purgatoire et, et du monde et entier, par sa douloureuse Passion. Sois miséricordieux pour nous, la France, les âmes en attached. souffrance, du purgatoire et, et du monde Word entier. Par sa douloureuse Passion. Sois miséricordieux, pour nous, la France, par sa passion. Soit miséricordieux pour nous, la France, les âmes en souffrance, du purgatoire et du monde entier. Par sa douloureuse Passion. Sois miséricordieux pour nous, la France, les âmes en souffrance, du purgatoire et du monde entier.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 Que ces grâces forment un bouclier de protection, de lumière et de paix autour de nos âmes. Amen. Autour de nos familles. Amen. De nos communautés. Amen. De la France. Amen. De la terre. Amen. Et pour enchaîner les forces du mal. Amen. Par cette toute puissance de grâce, viens nous libérer. Amen. Délivrer. Amen. Purifier. Amen. Sanctifier. Amen. Et viens guérir en nous tout ce qui n'est pas de toi, ô oh mon Dieu. Amen. Amen. Par cette toute-puissance de grâce vient couper en nous Tous les liens de nos mauvaises habitudes et du péché Amen. Amen. Et libère les âmes du purgatoire au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit Amen Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père Empoutivez-nous de la France et du monde entier. Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu Notre Père. de nous de la France et du monde entier. Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu Notre Père. En pitié de nous de la France et du monde entier. Dieu Saint, Dieu